Eh bien, bonjour à tous et c'est Evonix et bienvenue dans le coin Dragon Ball. Chose première, chose due, voici la vidéo comment télécharger Jump Force sur PC gratuitement. Je vous conseille de posséder une copie légale du jeu avant de faire ce tuto, mais bon après, à vos risques et périls. De manière, euh, c'est pas comme si la police allait vous rechercher. En tout cas, pour ceux qui voudraient acheter le jeu pour pas cher, je vous conseille de regarder la vidéo précédente. Attention, petite notif juste maintenant. Voilà, bref, du coup, euh, la description va vous être méga utile. Tout d'abord, il va vous falloir le logiciel u -Torren. Très simple, vous allez juste à appuyer sur Download u Classique. Vous allez dans Download Gratuit, hein, parce qu'on ne va pas acheter une version payante. Puis, vous exécutez le programme. Bref, euh, là, en gros, vous avez juste à faire Next, Next, encore. Là, on fait quoi On fait Agree. Euh, là, vous, là, vous dites non, tout simplement. Là, ça va vous proposer d'installer un antivirus, mais on n'en veut pas. Du coup, vous faites Decline, attention. Là, c'est... Voilà, on... Là on n'accepte pas encore une fois C'est pas la peine, c'est juste pour nous télécharger des trucs qui nous servent à rien Et euh, tout ça doit être activé, vous appuyez sur Next ensuite Et ça va donc vous installer Utorrent. Bref, voici donc le logiciel Utorrent. là vous pouvez voir que j'ai déjà Jump Force et 2-3 bah, épisodes des bêtes que j'avais téléchargé Mais du coup ce qui va vous être intéressant c'est d'avoir le Jump Force Codex Le Jump Force Codex où est-ce que vous pouvez trouver Du coup vous avez juste à appuyer sur le deuxième lien qui est dans la description et vous vous tombez sur la page skidrocodex.net Du coup ce sera la page de Jump Force et vous avez juste à faire euh, Jump Force Codex.Torrent Ça va vous ramener vers euh, normalement une page qui va vous demander d'appuyer sur le cercle ouvert, hein, c'est des trucs de... Euh, vérifier que tout est bien euh, on va prendre l'un des vous pouvez prendre n'importe lequel un hein, open load, uptobox, IP. Cher prendre uptobox prendre du car j'aime bien le site ou là on a juste à faire cliquer ici pour lancer votre téléchargement et euh, là vous avez qui voulez faire avec Jumpforce.codex.torrent, vous faites ouvrir ça va vous lancer la page utorrent bon pour moi ils disent qu'elle est déjà là mais en gros vous avez juste à laisser le téléchargement se faire bon c'est quand même très giga je sais pas si ça va être rapide ou non pour vous moi ça va c'était quand même assez pas mal et euh, une fois le téléchargement fini vous aurez juste à faire ouvrir le dossier de réception faites clic droit sur joffortscode.codex et vous faites ouvrir le dossier de réception. Et vous aurez donc euh, ce fichier .iso. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le fichier ?Iso Tout simplement il vaut le logiciel Diamond Tool. Le logiciel Diamond Tool, c'est un logiciel qui va vous permettre de virtualiser, faire comme si.. Euh le fichier .iso est un DVD Que vous rentrez dans votre ordinateur Du coup vous avez juste à faire télécharger ici ça, on s'en fout ça ne s'intéresse pas Vous le voyez vous en bas il y a écrit que vous voulez faire avec Diamond to Lite Vous pouvez exécuter comme ce qu'on a fait avec bah, est un, peu à, un peu avant Donc voilà alors ils vont vous, vous demander si vous voulez la licence payée ou les licences gratuites. Du coup je vais essayer la licence gratuite tout simplement Vous faites accepter et continuer Alors donc là on va attendre l'installation tout simplement Vous avez juste à attendre un petit peu et En gros ça vous explique, En gros, vous pouvez ajouter un nouveau lecteur monter l'image, l'image c'est le fichier .iso et double cliquer pour l'ouvrir, je vais vous faire ça juste après avec Jump Force pour que ce soit plus explicite pour vous et voilà vous avez juste à faire lancer du coup vous allez donc tomber sur cette page, hein, vous faites passer, on s'en fout, rien nous intéresse et là vous allez dans le G qui est vide ou le G, EF, peu importe votre ordinateur ensuite vous allez dans le lieu de localisation où vous avez téléchargé Jump Force pour ma part c'est dans le disque local E et vous faites ouvrir Là, vous allez donc retourner dans explorateur de fichiers et vous allez voir euh, un nouveau lecteur qui est apparu. C'est le lecteur qui va vous permettre de télécharger Jump Force. Il y a un fichier codex qui euh, contient en gros bah, tout ce qui est à la partie crack du jeu. Et euh, la partie setup. La partie setup est très importante, vous allez juste appuyer sur, euh, sur le setup. Voilà donc l'installation du jeu, normalement il y aura une musique dégueulasse. Pour que l'installation marche, j'ai juste à cocher cette case là. Et euh, à faire install Donc voilà vous allez donc avoir votre jeu Jump Force Qui apparaîtra sur votre bureau Il n'y a pas de mode en ligne évidemment mais il y a le mode histoire Il y a tout, ce qui, euh, y a tout le reste Donc voilà c'est tout pour ce petit tuto bonus Et comme toujours si t'as aimé tu mets un j'aime Si t'as pas aimé tu mets rien n'hésite pas à t'abonner Partage la vidéo, bye